Pour cette fois, on va utiliser l'appli TikTok Plus. Ici, on commence par entrer son nom d'utilisateur TikTok et si comme moi tu l'as déjà fait, alors tu n'auras qu'à te connecter ici en bas. Ensuite, tu t'assures que c'est bien ton compte, puis tu continues. Je rappelle que ce doit être le compte TikTok avec lequel tu es connecté sur le téléphone où cette application est installée. Donc après ça, on arrive sur l'interface principale où au milieu, tu as des différents posts et comptes sur lesquels tu pourras liker et t'abonner pour gagner des points. Avec ces points, tu pourras par exemple avoir plus de likes sur tes posts ou sur ceux de n'importe qui d'autre si tu as le lien de leur vidéo. Tu peux aussi avoir des abonnés ici ou payer pour plus de points. Du coup, on va gagner un peu en likant des posts. Ça te prend exactement 5 secondes il faut juste liker ou t'abonner et sortir de l'appli pour avoir tes points. Et vu qu'on en a déjà assez, alors on va aller demander des followers avec. Je prends 5 followers à 20 points et je me rends sur mon profil pour vérifier mes commandes. J'attends un peu. Et c'est bon. On va donc ouvrir TikTok et constater qu'on a reçu nos followers. On en avait demandé juste 5 et nous voilà avec 13 en plus, donc 8 de bonus. Tu as donc la preuve que l'appli fonctionne et donc je te laisse le lien en description pour l'utiliser comme il te semble. Bye